Coucou YouTube je tombe avec un gamin complètement psychopathe. Le gosse est fou de chez fou. Mais hélas, il va avoir un petit problème au cours de la partie. Mais ça n'en sera que mieux pour vous. Parce que je vais vous expliquer toute ma procédure pour éliminer deux mecs quand on est en 1 contre 2. Je serai quasiment jamais mis en difficulté. Je laisse découvrir cette partie. Bon visionnage. Peace. Putain, regardez, le, le, regardez le serveur les gars. Là, là j'essaie de sprinter. 35 de latence, zéro perte de paquet Ouais pourquoi pas Pourquoi pas, je.. Si, si je prenais du crack et un peu d'héroïne au petit-déj <rire> Sûrement que je dirais la même chose Vous vous rendez compte que même jusqu'aux serveurs, aux infos serveurs, on nous ment Le serveur il est haché, tu, tu, veux, tu veux monter Qu'est-ce que tu veux T'as la tête d'un chat qui veut autre chose. Tu veux aller te balader Je vais me balader. Je vais me balader. Si je jouais sur un OK 3310 je pense que je trouverais que c'est fluide aussi. Maintenant que la moitié des gens, ils ont quitté le serveur. Hein. Hello. Hello, Pinky. Do you like banana I like banana, my friend. Thank you. Il vient de flinguer quelqu'un Parce que j'aimais les bananes You the best Yes or no Friend. Yeah, we are friends. Oh. Putain de gosse psychopathe. On est amis Merde. On est amis C'est là mon chien, vas-y installe-toi mon, mon litchi, installe-toi la litchi oui. Oh, oh non. non, oh non, oh, oh non, oh non Quoi Qu'est-ce que tu dis, quel bien taré? Hey, ma friend! What did you say? Eh, uh, yeah. uh, yes! On est d'accord que c'est un, un petit psychopathe. Hein? J'arrive pas forcément méchant, mais il tue des chats, quoi. C'est. Euh... Ok. You You're... Oh, GG! GG! Gigi. Gigi. Gigi. Il, il, il est chelou de ouf, hein. Where you from uh, oui. Poland Oui, oui Poland, ok Cool, yeah. cool Yeah, cool, cool 10 choses jolies point. en Pologne Oh, ma friend Cracovie. Mm, beautiful Castle mm, Ksiaz mm. Oh, le petit arrêt, t'as compris Tiens, je fais ce que tu fais dans la vraie vie probablement, je fous le feu à des gens. Merde. Pas tous les jours que ça se passe, c'est un comme ça, tiens. Il, Il est en train d'essayer de me viser à la roquette, là En fait, ce que je me demande, c'est où est son collègue, tu vois C'est chouette cette arme. Je te demanderai où camper. Mais ma camp est si claire que je ne m'y tromperai pas. A la claire campée. Ah la là tu la la Allez ah, les gars Et le demi-tour il, il s'est fait un peu vite non On a on, a, on s'est chopé un coup de pression. S'ils sont arrivés très vite mais ils sont repartis à la, à la même vitesse eux. La parole c'était un français. Il avait rien d'un français frérot. Il était, il, il était trop chelou le gosse. Ça c'est.. frère c'est un gamin qui a vu soi qui a vu son père étrangler son oncle à table et après ils ont pris le petit dé ils euh, déj' ou le ou le dessert tous ensemble et les biscuits à trempé et il lui trempait dans le trou du cul frérot non, moi aussi je me souviens quand j'avais son âge je, je passais mes, mes journées avec mon oncle et tout euh, genre on, on se faisait des euh, euh, euh, ouais Elle marche vraiment cette arme Mais ça Mich, tu sais ce que c'est C'est la M13 Et en termes de recul, regarde C'est genre, je t'ai dit qu'il faut, il faut que tu joues M13 Le titre de la vidéo Youtube Je joue avec un enfant psychopathe Ah alors, regardez les gars Si on voit ce point qui est en train de remonter cette route Je prends le chemin Et logiquement, il devrait être sur ma droite euh, Incessamment sous peu Et euh, on va le défoncer, tu vois On chope euh, celui qui paraît le plus... Euh Est ça sert à rien de couvrir comme un dératé euh, derrière l'autre. Hein. C'est de bordel quand même cette bombe, cette bombe là. Je, je joue tellement tranquille, les gars, et pépère cette game, j'ai l'impression qu'on va la gagner sans aucune difficulté. Oh, merde. Faut que je vois quand je dis merde. Elle est solide cette M13, ah mais la M13 est très solide, hein. tu, vises, tu vises le haut du corps les gars pour avoir un... Pour essayer d'avoir un time to kill excellent tu vois et, et c'est le feu Je suis vraiment trop malin En vrai tu sais quand tu knock un, un pote et qu'il tombe peut-être par là ou par ici j'en sais rien ton collègue, il va attendre de plus te voir pour sauter. C'est pour ça que le temps qu'il ne me voit plus, j'ai fait ce tour et je me suis placé. Genre, tout est trop smooth. Envoie Baptiste, chaud. Voilà, j'ai la hauteur, frérot. Si j'envoie Baptiste en plus, euh, c'est pas bon pour eux. Hein. Tu vois, je pense que je serais beaucoup plus discret à tirer avec ça. Là, il Oh là là, je l'ai mise sous la pression la flèche. Bah elle était magnifique. Alors hein. place, je ferai un gros détour par la droite. Hein. Donc euh, je vais, je vais pré-shot le mouvement qu'ils vont sûrement faire. Fucking sadder, sad bastards. La différence entre moi et un autre joueur, c'est que moi, quand je tire, je vise uniquement la tête. Sinon, je vais pas tirer. Si je tire, c'est pour faire mal à la personne, tu vois. On a une autre équipe qui est là, donc euh, il va falloir réfléchir à comment leur couper la rotation au mieux à eux. J'ai l'impression qu'ils se sont pas arrêtés, ils ont peut-être continué. C'est deux snipers, donc euh, il faut faire attention, le crack shield est, est vite arrivé. Je viens d'avoir une assistance, c'est possible qu'ils soient déjà en train de se fight. Ouais, je vois qu'il y a une voiture en contrebas Ok, ça va peut-être se, ré se régler comme ça On va voir On va prendre des infos Ok, ça, ça joue les gars On a le joueur à gauche et dans le gaz Le joueur à droite va être push par le gaz C'est bon, on décale oh, bah, L'autre a dû descendre un peu dans le contrebas Ouais, c'est exactement ça Lecture de jeu impeccable du joueur français. C'est un, un joueur qui joue à vraiment extrêmement savie. Hop, je prends mon arme. on reprend le camion maintenant qu'on a mis en fait j'ai mis des tirs de pression à cette personne en face ce qui fait que je peux progresser tranquillement tu vois Hop, je mets le camion à, je mets le camion à cover et c'est parti frappe à dispersion on bombarde pendant qu'on bombarde on remet les deux shields ça vient de se soigner en haut mais ils savent pas que j'ai progressé il y a... Maintenant ils savent. Ok, je sais pas où est passé euh, le frérot, donc ça, ça va être le moment de claquer un peu d'argent. Oh. Il était pas si nul. Nos deux armes sont rechargées. J'ai 21 kills alors que dans cette partie tout le monde a déconnecté et j'avais plus que il restait plus que 60 personnes. Dire que c'est une excellente partie. On avait deux points juste avant, ce qui veut dire que là il y a peut-être un fantôme. On prend la ligne. Voilà la, fam la fameuse info. Alors, il reste les deux dernières teams. Alors, je les ai croisés. Il y a deux mecs là, un là, un au-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout le monde. C'est un miracle que je sois encore en vie. Et du coup, on va profiter de, de cette horreur qui m'est arrivée pour reprendre la hauteur. Ok, il en restait un là-bas. Je sais pas bien compter Donc, euh, cette petite erreur m'a vraiment coûté très cher. Elle m'a coûté tous mes teams. Donc, ils vont se recharger petit à petit. Mais aussi 5 plaques, ça par contre c'est pas négligeable Je reste en bord de zone Comme ça je sais que je suis déjà zoné Je suis bon tu vois Ok j'ai repéré un mec Il a plus qu'à progresser de façon intelligente dessus J'ai la vision Je sais qu'il y en a deux Ça va bientôt partir J'attends le meilleur moment Le meilleur moment c'est un endroit où On va pouvoir one shot le mec on va, on va pouvoir one-shot le mec hein, sans, euh, ah, sans même qu'il puisse nous tirer une seule balle dessus ça c'est le pour moi le meilleur moment donc là maintenant je me retrouve en situation de 1 contre 1 où est-ce qu'il est, qu est le but est de prendre l'information en ayant une cover pour pouvoir se cacher Si je suis en contrebas c'est pas bon Si je suis derrière ces petits arbres c'est pas bon Mais j'ai envie de savoir où il est oh, Hop là Il a attendu pour lui le meilleur moment pour me tuer Il a raté Le fait de rater ce moment là C'est signer son arrêt de mort généralement Abonnez-vous